ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, et voilà encore une fois Cristiano Ronaldo qui perd 3 buts à 1 face à Aston Villa, cette fois-ci Cristiano Ronaldo était titulaire et en plus de ça capitaine, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer, il avait le brassard du capitaine, il avait pas le brassard des contrôleurs ou le brassard de la police, non, il était capitaine, il faisait pas partie du staff pour aller chercher les gourdes, il était titulaire, il était sur le terrain, personne n'a compris parce que l'entraîneur, depuis le début, il n'arrête pas de le mettre sur le banc. Jusqu'à Cristiano Ronaldo, il sort du stade avec ses crampons. Il ne va même pas se changer. Et là maintenant, Cristiano Ronaldo, titulaire, capitaine. Qu'est-ce qui se passe Trois balles dans la tête de Manchester United. Et qu'est-ce qui se passe pendant le match On se rend compte que Cristiano Ronaldo a des notions en grappling, en lutte. Oh là là Mais fallait nous dire... Que tu te diriges vers une autre carrière qui est la bagarre. La dernière fois, on t'a vu, tu t'es bagarré avec un gardien. Il t'a cogné. On t'a pris en photo, t'étais en sang. Tout le monde a pleuré. Maintenant, t'attrapes les défenseurs. Tu les tords au lieu de les tordre avec des passements de jambes. Avec des grands ponts, des petits ponts, des sombreros, des virgules, des crochets. Maintenant, tu les frappes avec les mains. Hein Mais non, mais Cristiano Ronaldo... C'est quoi ça T'es devenu un mec qui fait des nouvelles célébrations et quelqu'un qui frappe les gens sur le terrain On va plus parler de football avec toi Tu sais qu'il y a la Coupe du Monde qui commence bientôt et que tu vas devoir y jouer Hein Si tu continues comme ça, les Portugais vont devoir, malheureusement, se passer de toi Et là, on va pas se mentir, quand on voit le vivier portugais qu'il y a, je me demande même si toi, tu es nécessaire quand on voit le lion, lion, oh là là, le lion, c'est lui qui rigole là, qui, qui dribble, il rigole comme ça, il dribble, il, te, il rigole là, dans ta face. Il y a du monde, hein Donc là, euh, CR7, on a vu que quand tu as rencontré euh, Nurma, Nurmagomedov, euh, vous avez fait un petit peu des cours de grappling parce que là, on a pu voir que Mings là, il a rien pu faire. Tu l'as maîtrisé tel un lutteur sénégalais. Oh là là, il était au sol jusqu'à tous ses coéquipiers soient arrivés. Non, Cristiano Ronaldo, on savait pas. Nous, on pensait que tu étais un grand footballeur, un mannequin et un grand businessman. Mais en plus de ça, tu fracasses aussi. Ah bon Oh là là, ben en tout cas, euh, CR7... Euh, Peut-être qu'on va le voir sur un ring. En tout cas, euh, j'achète. Voilà, on ne va pas se mentir que c'est une machine euh, de travail. Donc, euh, s'il veut aller sur un ring, nous, euh, on va aller le soutenir. Dans tous les cas, il y a la Coupe du Monde qui va commencer dans pas longtemps. Donc là, les petits matchs que vous voyez, c'est des matchs euh, bon, voilà, tranquilles où personne n'a envie de se blesser. On fait des matchs tranquilles pour préparer cette belle compétition qui arrive d'ici même pas trois semaines, mesdames et messieurs, ça va être du grand n'importe quoi. Oh là là, quel pays va remporter cette Coupe du Monde Nous le verrons.